Salut Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée mais il est 9h du matin et je me suis levée à 7h30. Vous-même, vous savez, la chaleur, tout ça, tout ça. Malgré mon ventilateur, je suis décédée. Mais j'avais envie de tourner cette vidéo ce matin. Et vous voyez un bout de mon micro, je suis désolée. ASMR. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler manga. J'avais envie de vous faire... Une petite review de toutes les sorties de ce début d'année 2020. J'ai décidé que j'allais vous parler vraiment des 10 titres qui m'ont le plus marqué en ce début d'année, de janvier à juin 2020. Et évidemment, je ne prends pas en compte tout ce qui est réimpression d'anciennes séries. Hein. Je vais vraiment me caler sur les nouveautés éditoriales et puis bah, j'espère que ça va vous intéresser. J'ai tenté de varier un petit peu les genres, j'ai voulu qu'il y ait un petit peu de tout dans ce classement. Donc il y aura à la fois de l'aventure, de la fantaisie, du social, de la tranche de vie, du thriller et compagnie. Le premier titre de l'année qui était à ne pas manquer, c'est la série Le chat aux 7 vies. C'est créé par lakawa et c'est en trois tomes terminés. le dernier sort en septembre. C'est une série dans laquelle on va suivre le quotidien de chats errants, on va avoir un aperçu de leur mode de vie mais également de leur rapport un peu amour-haine avec les humains. Ces rencontres humains-animaux viennent forcément rythmer leur quotidien pour le meilleur comme pour le pire. Le narrateur principal de la série est donc Nanao, c'est un de ces fameux chats errants et, et il nous raconte à la fois son quotidien mais en même temps son histoire personnelle puisqu'on va avoir un aperçu de son passé et franchement jusque là les séries mettant en scène des chats étaient plutôt ciblées pour des publics spécifiques donc soit pour les jeunes chi les chaventures de taille et mamisu et compagnie ou alors c'était vraiment des titres complètement décalés et farfelus comme les nyankees et avec ce titre on a enfin le droit à une série qui parle de chats, mais d'une manière plus proche du réel on va dire plus adulte également et plus mature et aussi beaucoup plus profonde et touchante Franchement j'ai failli verser ma petite larme à la lecture du premier tome, ça m'a énormément touchée et j'ai hâte de terminer cette série. Franchement trois tomes c'est hyper court mais en même temps c'est pas aberrant non plus. Si vous aimez les séries émouvantes qui parlent du quotidien et centrées sur des animaux, ce titre est fait pour vous. Je me rends compte que vous avez de la chance parce que je vous ai sélectionné que des séries dont les fins ont été annoncées. Il n'y en a que deux de ma liste qui sont encore en cours, mais pour les autres elles sont toutes bouclées en moins de 10 tomes. J'enchaîne donc avec Doppelganger de Tamaki. C'est un thriller fantastique terminé en 4 tomes. Suite à une affaire de meurtre en série, Makoto, un sculpteur, est condamné à mort. Pourtant lui, il le sait, mais il n'est pas coupable de ces meurtres. Et au moment de son exécution, une chance inespérée s'offre à lui puisqu'il va subitement être projeté dans le passé quelque temps avant que les meurtres se produisent. Afin de sauver sa peau et aussi de découvrir qui est le véritable coupable de ces meurtres, Makoto va faire équipe avec un allié de taille puisqu'il s'agit de lui-même mais sa version du passé. Ainsi, le Makoto du passé et celui du futur vont être amenés à travailler ensemble pour déjouer le coupable. Je trouve que l'intrigue a l'air parfaitement maîtrisée, du moins jusque là. Les réactions des personnages par rapport à la situation assez originale et vraiment assez cohérente. On est pris vraiment dans cette ambiance polar, thriller, limite course contre la montre, avec cette idée qu'il faut trouver le coupable avant que Makoto soit arrêté. C'est haletant, c'est riche en suspense, c'est intéressant, il y a une vraie ambiance, c'est sombre. Donc voilà, j'en demande pas plus. Ah ça fait mal les diadèmes hum, Comment elles font les princesses oh. J'enchaîne avec la petite faiseuse de livres de Miyakazuki et Suzuka. C'est une série de fantasy et de quotidien terminée en 7 tomes. Alors je précise mais à chaque fois que je dis qu'une série est terminée, ça veut dire qu'elle est terminée au Japon, ça veut pas dire que tous les tomes sont encore sortis en France. Ulano Mototsu, une grande amatrice de lecture, meurt assez tragiquement écrasée par les livres de sa bibliothèque. Heureusement pour elle, elle se retrouve réincarnée dans le corps de Meyan, une petite fille paysanne. Malgré sa réincarnation, où l'anneau, qu'on va maintenant appeler Meian, a conscience de la situation et se rappelle de sa vie antérieure, ce qui fait qu'elle se dit Bon, au moins je vais pouvoir continuer à lire. Sauf qu'elle a atterri dans un univers un petit peu moyenâgeux. Une époque où le taux d'alphabétisation est extrêmement bas dans la population et où les livres, pour le peu qu'il y en ait, sont vraiment réservés soit aux nobles ou vraiment aux personnes très riches ou qui font partie de l'élite. Ce qui fait que vu sa situation, c'est mort. Du coup, elle décide de ne pas se laisser abattre et elle va tenter de créer un livre par ses propres moyens. C'est un manga auquel je croyais pas trop au départ mais finalement je le trouve super intéressant parce qu'on apprend à la fois plein de choses sur le processus de fabrication d'un livre. Hein. Comment on peut fabriquer du papier, du parchemin, comment on peut relier tout ça. Franchement, c'est super intéressant si on s'intéresse au sujet. Et en même temps, même si on reste dans de la fantaisie, je pense que ce titre nous dépeint un petit peu les conditions de vie que pouvaient avoir les paysans au Moyen-Âge. Donc que ce soit l'organisation au sein du foyer, la répartition des tâches, l'hygiène de vie, etc. On apprend aussi pas mal de petites choses de l'époque. Dans tous les cas, ça reste un titre super intéressant. C'est aussi parfois drôle, parfois mignon, ça reste un manga avec des bons sentiments. Mais c'est également divertissant et à la limite instructif. On passe à Black Shadow de Nanao Takuya. C'est une série d'aventures et de fantaisies encore en cours, pour l'instant elle comporte 5 tomes. Je vous préviens tout de suite que j'ai beaucoup aimé ce titre, mais pour autant il reste assez mal accueilli par la critique. Le royaume d'Avista est gouverné par 12 grands paladins. Junk, notre héros, est le fils de Jean Watir, le paladin du soleil, et donc un des fameux 12 grands paladins qui gouvernent le pays. Le truc, c'est que Junk a du mal à trouver sa place, tant son père en impose en termes de charisme, de pouvoir, etc. Ce dernier irradie de lumière, tandis que Junk a vraiment l'impression de vivre dans son ombre, et du coup, il a du mal à trouver sa place dans cette société. Ainsi, le jour de la cérémonie où la jeune génération est censée recevoir ses pouvoirs pour devenir des sorciers accomplis, Junk se rebelle contre le destin. Sauf qu'il se pourrait que ce dernier en ait décidé autrement pour lui. Black Shadow est un titre accessible dès 10 ans, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup fait penser à Fairy Tail, aussi bien dans le style narratif, mais également dans le style visuel. Avec une petite pointe de Black Clover. Sans que ça arrive au niveau d'une de ces deux séries, je dirais que Black Shadow se défend quand même pas mal. Ça met en scène des personnages qui sont assez prometteurs, bien que plutôt discrets pour le moment. Je trouve que le personnage principal est bien fait, il a un dilemme assez intéressant. Et tout en respectant les codes classiques du shonen neketsu, il a quand même son propre caractère et sa propre trajectoire. Et ce que j'aime bien aussi avec ce petit shonen, c'est que pour l'instant les personnages féminins ne sont pas hyper sexualisés. Alléluia C'est peut-être parce qu'ils ont visé un public un petit peu plus jeune que les shonen neketsu habituels. Mais franchement, justement, je trouve ça mieux. Déjà pour la représentation en général. Et je dirais même qu'elles sont plutôt mises à un pied d'égalité avec les hommes. Ce qui est assez appréciable quand on est une femme. Je vais pas vous mentir. Alors certes pour le moment le titre est vraiment pas exceptionnel, hein. c'est un shonen sympathique. Toutefois j'avoue que je prends du plaisir à le découvrir, que j'aime bien l'univers, que j'aime assez bien les personnages et que si l'intrigue me marque pas plus que ça pour l'instant, je pense que je vais poursuivre un petit peu l'aventure. J'enchaîne avec Dans le sens du vent de Ilie Aki, à qui on doit déjà les titres de L'école bleue et du monde de Ran. C'est une série en 4 tomes encore en cours et on est plutôt sur un registre dramatique, policier, fantastique. C'est un petit peu compliqué à définir. Kay, un adolescent de 17 ans, vit chez son grand-père en Islande. Comme chaque homme dans sa famille, il possède un pouvoir un petit peu particulier. Le sien étant qu'il est capable de communiquer avec les objets électriques ou mécaniques. Donc oui, il tape des discutes avec sa voiture, c'est normal. Un jour, on vient sonner à sa porte et un détective en provenance du Japon lui annonce que son oncle et sa tante ont été assassinés et que le suspect principal de ce meurtre c'est son petit frère. Et à partir de là, j'ai envie de dire, bah l'histoire commence et pour autant on part pas sur euh, un vrai thriller policier comme pourrait l'être Doppelganger, on est vraiment sur un truc, ça me laisse sans voix et c'est ce que je trouve génial. On se dit que dans la suite bah, l'enquête policière est lancée et qu'on va se centrer là dessus alors que... Mais pas du tout Dans le tome 2, en tout cas, franchement, je l'ai adoré, hein, le tome 2. Mais on n'a pas du tout parlé de l'enquête policière. C'était vraiment l'aspect tranche de vie qui était mis en avant. Et on a voyagé en Islande à travers ces paysages, etc. Donc c'était vraiment magnifique. J'ai adoré découvrir des paysages islandais, un petit peu de la culture islandaise aussi. Mais alors, l'enquête policière <rire> Et pour l'instant, je sais pas du tout à quoi sert l'aspect fantasy non plus. Parce qu'on n'en a pas non plus reparlé dans le tome 2. Mais je kiffe quand même cette série, voilà, je la trouve vraiment atypique. J'enchaîne avec « Nos cœurs évanescents » de Yuki Kamatani, à qui on doit notamment le manga « Éclat d'âme » chez Akata, et également le manga Navari. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Nabari Au collège, je les avais lus et j'avais trouvé ça, mais génial. C'était une histoire de ninja, etc. Un ado qui renfermait en lui, en gros, une espèce de secret sur un parchemin ninja et du coup, il est poursuivi par plein de clans ninja, forcément. Et j'avais tellement kiffé, mais tellement. Je sais pas, je crois pas avoir lu la fin de ce manga, j'en ai pas eu l'occasion. Mais si un jour je les trouve, je vous jure que je me les rachète. No Cœur Évanescence est une série en 8 tomes terminée, et on est plutôt sur un registre drame, quotidien, tranche de vie. Aoi est un jeune collégien qui est doté d'une voix particulièrement angélique. <musique> Passionné par la musique et le chant, il décide, après avoir entendu chanter la chorale de son collège, de la rejoindre. C'est un jeune garçon qui est hypersensible et introverti, du coup le fait de rejoindre cette chorale, ça va lui permettre de s'ouvrir un petit peu aux autres. Et donc à partir de là, on va suivre tout le quotidien bah, de cette chorale. C'est une œuvre que j'ai trouvée hyper délicate, dans tous les sens du terme. On perçoit les événements au travers de notre personnage, et comme il est hypersensible, c'est vraiment super touchant en fait. En tout cas moi j'ai trouvé ça super communicatif. Ah oui, est un personnage d'une pureté et d'une douceur extrême. Et même si ça a été publié en tant que manga seinen, je trouve que l'œuvre comporte pas mal de codes du manga shonen. Parce qu'on suit à la fois les répétitions de la chorale hein, pour aller faire des concours, des compétitions, etc. Donc on les voit évoluer petit à petit et s'entraîner. Et en même temps évidemment il y a des histoires de relations, de rivalités et compagnie. Et je vais citer la dernière phrase du résumé de Manga News pour conclure parce que je trouve qu'elle résume super bien cette œuvre. On y suit le quotidien de jeunes artistes, en quête d'eux-mêmes à cette période si charnière qu'est la puberté. Je continue avec Autour d'elle de Shino Tolino, qui est une série terminée en six tomes, plutôt axée quotidien, romance et social. Michiru et Maya sont d'anciennes amantes. En effet, quand elles étaient à la fac, elles sortaient ensemble. La vie a malheureusement fini par les séparer. Mais cinq ans après, michilou refait surface dans la vie de Maya. Et elle ne revient pas seule puisqu'elle est accompagnée de Yuta, son enfant âgé de 4 ans. Suite à leur retrouvaille, les jeunes femmes décident d'habiter ensemble en tant que colocataires, hein, plus du tout en tant que couple. Hein. Ainsi elles se retrouvent et ensemble, ce petit trio, voire quator, va former. Un petit foyer chaleureux. Autour d'elle est donc une œuvre particulièrement tendre et humaine. Elle démontre qu'une famille, qu'un foyer n'est pas forcément constitué selon le modèle prédéfini et qu'il peut tout à fait en être autrement. Le manga vogue ainsi entre moments de douceur, de tendresse, mais aussi avec des moments un peu plus compliqués. On va notamment beaucoup parler de la complexité des rapports humains car il est vrai que Michiru a un caractère assez particulier comme elle et Maya ont un passif, elles sont forcément toutes les deux attachées l'une à l'autre. Mais pour autant, d'autres personnages voguent autour de chacune d'elles. Et chacune aussi va devoir bah, essayer de mener sa propre vie et tenter de survivre dans cette société, hein. tout simplement on est face à des jeunes femmes qui soit sont déjà dans la vie active mais depuis pas très longtemps et du coup essayent de démarrer une certaine routine, soit au contraire elles essayent de démarrer pour de bon dans la vie active malgré les galères qu'il peut y avoir au début selon les situations, etc. Si vous aimez les bonnes tranches de vie sociale avec un aspect familial assez mis en avant, je vous conseille très sincèrement de lire cette saga. D'ailleurs, notre prochain titre est un petit peu dans le même genre, puisque je vais vous parler de Just Not Married de Kinoko Igurashi, terminé en 5 tomes. Litsuko et Suichi sont en couple depuis le lycée. Chacun d'eux approchant de la trentaine, ça va faire en gros 10 ans qu'ils sont en couple et 8 ans qu'ils habitent ensemble. Et forcément, la pression sociale se fait de plus en plus sentir auprès de leur entourage. Quand est-ce que vous vous mariez, quand est-ce que vous avez un enfant, etc., etc., tu connais. Pourtant ce couple il décide d'avancer à son rythme et de ne pas se préoccuper de ce que pensent les autres. Et du coup on va suivre bah, un petit peu leur quotidien. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un couple formé depuis si longtemps et en même temps depuis pas si longtemps que ça, en gros pas encore pleinement installé dans la vie sociale C'est ce que ce manga essaye de nous montrer et je pense qu'il le fait vraiment avec une certaine délicatesse, mais surtout une certaine honnêteté et justesse. Les chapitres sont un enchaînement successif du quotidien des deux personnages. Ils sont mis en scène dans différentes situations et à chaque fois, le point de vue s'alterne. C'est un procédé que j'ai trouvé super ingénieux et intéressant. Parce qu'il permet vraiment de se rendre compte les différences qu'il peut y avoir bah, dans un couple pour une même situation. On ne pas du tout les choses de la même manière. Selon la perspective interne ou externe qu'on peut avoir d'une situation, le point de vue peut varier, changer. Et je trouve ça super intéressant parce que ça montre que vraiment dans un couple, la communication c'est super important. Parce que pour une même situation, ça peut être super mal pris ou mal compris par l'autre pour une raison totalement bête, juste un malentendu en fait. Moi je trouve que ce manga il montre super bien ce mécanisme et à quel point c'est important. Et à la fois ben, on est sur une œuvre purement sociologique, vraiment parlante, avec parfois des petits moments assez tendres et assez drôles, hein, voilà, mais vraiment, vraiment centré sur son sujet principal. Ça reste avant tout social et humain. Parlons maintenant de Five Minutes Forward, qui est un récit d'aventure et de fantastique, voire de science-fiction, écrit par Hiroshi Fukuda, à qui l'on doit aussi Jimbe Evolution, et sa dernière série se termine en 7 tomes. Yamato est un jeune lycéen qui se voit confier dans la rue par une sorte de 10 heures de bonne aventure, un de ses fameux bracelets qui permet de faire un bond dans le passé, dans le passé, non, dans le futur. Par contre c'est assez particulier puisque le bracelet ne permet de faire qu'un seul aller-retour entre le futur et le présent et qu'on ne choisit pas du tout l'époque à laquelle on va atterrir, c'est une donnée aléatoire. Toutefois Yamato décide de se prêter au jeu et d'utiliser ce bracelet et là il arrive dans un futur totalement apocalyptique où la population est décimée par des espèces de statues de Bouddha géantes qui sont vivantes et qui, bah, qui tuent tout le monde. Un petit peu angoissant comme futur quand même. Évidemment, suite à ça, Yamato décide de tout de suite revenir dans le présent, sauf qu'il se rend compte qu'il n'a été projeté que 5 minutes dans le futur. Ça veut dire qu'à partir du moment où il retournera dans le présent, 5 minutes après, il va se passer ce qu'il vient de voir. Du coup, la question est, mais qu'est-ce qu'on fait, bordel Est-ce qu'on peut empêcher ça Est-ce qu'il faut que je retourne maintenant dans le présent Est-ce qu'il faut que je reste dans le futur Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est le début d'une aventure monstrueusement dynamique, vraiment vraiment stylée, avec un rythme vraiment effréné. Les amateurs de ce genre de récit, vous ne serez pas déçus, un petit peu d'anticipation, qui présente aussi des antagonistes assez imposants, impressionnants, voire presque effrayants. On est donc sur un peu récit d'action et de stratégie. Ce manga me rappelle énormément à la fois l'attaque des titans et The Promise Neverland mélangés ensemble. Bon, sauf que là, on est sur une série courte et que, évidemment, ça n'égale en aucun cas l'une des deux séries. Ça reste relativement efficace dans le genre et je prends vraiment plaisir à découvrir cette histoire et j'ai trop hâte de savoir bah, comment ça va se terminer. Hein, et aussi, d'où viennent ces bouddhas Qui sont-ils Ou que sont-ils hein, On ne sait pas trop. Pourquoi ils font ça Enfin, j'ai trop hâte de savoir le pourquoi du comment. J'enchaîne avec un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois, il s'agit de Golden Ship, de Kaori Ozaki à qui l'on doit notamment les one-shots Horsemer Holiday et Mermaid Prince chez Akata et également la série Immortal Rain. Pour le coup on est sur un récit très court puisqu'il sera en trois tomes et c'est plutôt axé drame et quotidien. Sept ans après en être partie, Tsugu revient habiter dans sa ville natale. Elle espère évidemment y retrouver ses trois amis d'enfance et que tout reviendra comme avant, ils iront ensemble au lycée, etc. Autrefois, leur groupe était vraiment très soudé, leur amitié était très forte et ils avaient même enterré ensemble une capsule temporelle qui d'ailleurs, il sera bientôt temps de déterrer. Sauf que petit à petit, on se rend compte que le temps a passé et que forcément, bah, les gens changent, hein, c'est normal. J'ai récemment chroniqué ce manga, je crois, dans une vidéo où j'ai fait que sur Instagram, je ne sais plus. Enfin bref, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai été tellement touchée cette histoire et surtout par les personnages. C'est super poignant et je trouve que le sujet, moi c'est un sujet qui me touche énormément en fait, toutes ces histoires d'amitié, comme dans Anohana, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil, ça parle d'une bande d'amis qui s'est séparée au fil du temps, petit à petit, chacun a changé, chacun s'est développé de son côté, mais il y a un truc qui va faire, qu'ils vont quand même devoir se réunir etc, là on est un petit peu là-dessus et franchement, mais, mais c'est trop trop émouvant, hein. mais vraiment, je suis passée par tous les sentiments, mais surtout par la colère, je vais pas vous le cacher, vraiment par la colère. En fait, je me suis tellement mise à la place de l'héroïne et je la comprends tellement en fait ce choc que ça doit être de retrouver ses amis d'enfance et de voir à quel point certains... Putain <rire> Désolée, c'est sorti tout seul. C'est un manga qui promet vraiment d'être très fort, très humain, très axé sur la psychologie des personnages et aussi sur leur parcours. J'espère qu'on va savoir pourquoi certains sont devenus ce qu'ils sont. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est un acte qui se jouera en trois tomes. Surtout que la fin du premier tome prend une direction mais à laquelle je m'attendais pas du tout. Je je m'attendais pas, c'est tout. Et du coup, je suis super curieuse de voir comment ça va pouvoir évoluer par la suite. C'est aussi un manga qui me promet de faire verser quelques larmes. Déjà dans le tome 1, on était... on était limite à ça. Là, je pense que dans les autres tomes, ça va être mort, tu vois et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors ça a été assez compliqué de vous choisir 10 titres, je vous cache pas. Je me suis vraiment axée sur ce que j'avais trouvé vraiment génial, ou que j'avais au moins eu un coup de cœur dès le premier tome quasiment. Mais j'aurais pu également vous parler de Demon Tune, qui sera une série en 4 tomes, qui est la nouvelle série de l'auteur de Bloodlad, que je trouve vraiment pas mal et pour le coup l'univers est hyper original. Mais également évidemment d'Asadora, hein, de Naoki Urasawa, à qui l'on doit à Monster. 20th Century Boys ou rien que ça, des petites œuvres pas très connues quoi. Mais voilà, Sadora, j'ai pas eu un coup de cœur, même si je trouve que la fin vraiment donne envie de lire la suite. Mais voilà, j'ai pas encore lu cette suite justement, donc je sais pas trop comment ça évolue. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si on a des œuvres en commun, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Quels sont vos petits coups de cœur de ce début d'année 2020 Je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et En attendant, peut-être sur mes réseaux sociaux pour discuter. Allez, ciao